Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Côté Comics. J'espère que, que vous allez bien, pardon, que vous avez lu plein de comics et bien évidemment que vous êtes prêts, plus que prêts pour Avengers 2. Parce que nous, on est bien bien chaud. Julien, tu es chaud Je suis méga chaud comme si sortait là maintenant. Très bien. David, tu, tu es méga chaud comme s'il sortait là maintenant À fond. Voilà, à fond. À fond. Donc, Avengers 2, c'est pour très bientôt. Alors je suis entouré, comme vous l'avez remarqué, de David et de Julien. On va commencer par Julien. Bonjour Julien. Est-ce que bonjour, tu vas bien Bonjour Jeff. Je vais, je vais très bien. Si ce n'est Avengers 2, bien sûr. Ouais, je suis chaud. chaud. T'es chaud. Bon, alors, ça c'est bien. Et toi David, est-ce que tu vas bien Tu as lu des bons petits comics ces derniers temps Tout va bien Ouais, je suis revenu sur le côté un petit peu plus vintage ces derniers temps. Et on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Du, du bon vintage alors du bon, du bon, on va dire, ouais. Du bon, bon. Ça va. <rire> Il y a du bon vintage, oui, Julien. Il y a du bon vintage. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Alors, toi, Julien, tu ne vas pas partir sur le vintage, puisque tu vas commencer ouais, avec la si tu... C'est un peu l'inverse, c'est ce qu'il voilà. y <rire> Ok. Donc, on démarre actuellement avec du ciné. Tortue Ninja, numéro 2. Youhou euh, Ça arrive déjà très vite, donc c'est officiel, hein, et ça arrive très vite, puisque ça commence à tourner le mois prochain. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a le titre du 2, à savoir Half Shea. Shea. Qui veut dire, en gros, euh, à moitié Carapace. Voilà. Half ah, qui en français va être traduit par La Grande Aventure, ou une connerie comme ça. Comme les goûts. Comme Comme les goûts. Donc, même acteur, même producteur, réalisateur change, Jonathan Liebesman, est remplacé par David Green. Ce qu'on sait au casting, c'est qu'on a l'arrivée d'Alessandra Ambrosio, de Victor Assigret, c'est qui va jouer son propre rôle, et qui sortira notamment avec le personnage joué par Will Hartnett, qui est le... Celui qui travaille que et tu vois, c'est quand que même problème. dingue. D'habitude, je suis toujours à la masse concernant les acteurs, tu vois. Et, et, et là, bizarrement, euh... j'étais au courant. C'est vraiment fou, Allez, tout <rire> suite, euh. ouais, je me suis dit que c'était intéressant à savoir, quand même. C'est Victoria Secret qui l'attire. Voilà, bon. On s'en fiche un peu. Ce qui est plus surprenant, c'est Stéphane Hamel, l'acteur qui interprète Euro, qui va donc participer à ce film et jouer le personnage de... Casey Jones. Casey Jones, exactement. l'ami tortue avec le masque de hockey. Euh, qui sort aussi des fois avec Enfin, il y a ce sont les versions versions. Voilà. Euh, pour les rumeurs, forcément, ce qu'on attend, Bebop, Proxtidy, Krang. On verra s'ils arrivent ou pas. – Presque tous les autres. <rire> – Ça fait ouais. beaucoup, voilà. <rire> euh, tout ça, ce sera en juin 2016. On enchaîne avec Avengers. Avengers, donc, il sort euh, à la fin du mois, le 22 avril. Et pour le 3, on savait que Joe Swedon ne reviendrait pas. Voilà, il a dit que c'est trop de travail pour lui, oui. euh, faire encore un 3, c'était chaud. Et donc, officiellement, c'est les frères Rousseau. Si je me trompe pas, Joe et Anthony, voilà, ouais. qui vont faire le tour euh, donc Avengers 3 en deux parties, mai 2018, mai 2019. Et évidemment, n'est pas de puisque c'est eux qui ont fait The Winter Soldier et qui travaillent actuellement sur Civil War ou ça War plutôt, encore critiquer mon accent. Euh, <rire> en disant qu'effectivement, il y a un lien euh, assez, assez important entre Civil War, du coup, Avengers 3, donc on a une sorte de continuité entre les films pour clôturer cette phase 3, Manque 2018-2019. On passe aux séries télé, à AMC, la chaîne qui diffuse The Walking Dead, va faire une autre série de comics, ça s'appelle Preacher. Donc Preacher, c'est un des classiques de Vertigo, écrit par Garphénis, dessiné par Steve Dillon. Et là, c'est le projet développé par Seth Frogan et David Goldbe Evan, Goldberg. Evan Goldberg. Non, Evan Goldberg, donc les deux bah, qui sont toujours ensemble, mais qui ont fait notamment Green super, Hornet. Qui ont fait Super Grave aussi. Super Grave aussi, niveau des super-héros, voilà. Euh, donc ils se lancent là-dessus. Euh, Ennis et Dylan, donc les auteurs du comics, sont, sont producteurs sur la série, ce qui est plutôt une bonne chose. Et au niveau des acteurs, on n'a pas encore Jesse Custer, qui est le rôle principal, même si Dominique Cooper est, pour l'instant, le plus proche du rôle. Par contre, pour les rôles secondaires, Tulip O'Hare, qui est la femme qui suit euh, Jesse Custer dans l'histoire, sera interprétée par Ruf Nega, qui n'est pas inconnue du public comics puisqu'elle joue Reina dans Agents of S.H.I.E.L.D. – Et il y aura, aura bien est. évidemment Stéphane Amel qui… Euh, <rire> qui non, cette pour fois, le – non, mais. Euh, Pour le vampire Cassidy, le vampire irlandais, on aura Joseph Gilgen et enfin pour le fameux Tête de Fion que tout le monde connaît, ce sera Yann Colletti, le jeune Yann Colletti qui s'y colle. Voilà, donc pas de date pour Preacher, mais en tout cas, ça arrive, une nouvelle série, aspirée des comics, ça va faire beaucoup. – En espérant que, que ça y a du meilleur euh, un meilleur succès que Constantine qui est dans le même univers très dark. – Même univers, pas la même chaîne aussi, voilà, pas la même production chaîne. derrière, donc voilà. Mais effectivement, bonne remarque. Euh, on parle de série forcément. Ce vendredi 10 avril sort Daredevil, la série de Netflix, de Marvel et de Netflix. Les 13 épisodes d'un coup, de quoi se faire une journée marathon. Euh, Charlie Cox interprète le rôle principal, si vous ne savez pas encore. Euh, Drew Goddard a développé la série et Steven S. The Knight, notamment, a... ah, okay. euh, dirige la série et a réalisé certains épisodes. On a eu la chance de voir les premiers épisodes. On peut vous dire que c'est très, très bon. Donc voilà. Vendredi, tout le monde sur ce canapé devant la télé voilà Alors on termine avec un peu de comics il va falloir bien un petit peu on reparle de Secret Wars euh, Secret Wars du coup je le rappelle l'event qui sera écrit par Jonathan Hickman dessiné par Ezad Ribich et qui va faire se croiser toutes les terres dans un grand battle battleground pardon euh, avec plein d'univers différents plein d'histoires différentes qui vont revenir dans l'ancienne histoire etc ça c'est une chose ce qu'on sait aussi c'est que du coup beaucoup de séries régulières vont s'arrêter le temps de cet event donc de mai le mois prochain jusqu'à jusqu l'automne euh, 33 séries vont s'arrêter dans, dans les principales, au euh, New Captain America, euh, Super Iron Man, New X-Men, tout ça. Toutes vont s'arrêter et du coup redémarrer après bah, sous des formes différentes à, à l'automne. Donc vraiment un gros renouveau du côté de Marvel. Voilà, pour l'actu. Pour l'actu. Lançons le débat, je suis On lance tout, le débat ouais, tout de suite. Là, chuchou, tout, ouais, tout, tout, tout, du... tout de suite. D'accord, très bien. Alors, euh, débat comics aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un grand nom du comics. Nous allons parler de Scott Snyder qui... Selon le Rumeur, aurait peut-être une petite baisse de forme. Alors, nous allons faire le débat ici pour vous. Alors, le débat est donc très simple. Est-ce que Scott Snyder est surestimé Alors, je, je, il faut que je regarde dans vos yeux. Toi, toi là, Julien, <rire> vas-y, dis-nous tout. Euh, non. non. <rire> Déjà, c'est non. Alors, je suis très fan de Snyder, donc non, il n'est pas surestimé. D'accord. Euh, bon, pour remettre un peu dans le contexte, là, Snyder, c'est notamment Batman, qu'il a repris avec New 52 et qu'il écrivait avec Dick Grayson. Sur la série Detective Comics. Euh, deux très bons runs. Un run sur Batman qui commence à durer un petit peu. Il a fait un arc où il reprend toutes les origines de Batman, euh, Zero Year, qui a été un peu moins apprécié que ce qu'il a fait sur la cour des Hibou, par exemple, en premier arc. Euh, ces séries indépendantes qui sortent euh, du genre euh, The Wake, par exemple, qui a été moins aimé aussi, alors qu'Amegan Empire. presque fait démonter, même qui par fait tout le monde. C'est un petit peu démonter, voilà. alors qu'à côté, Amegan Empire, je trouve que c'est toujours excellent. Donc voilà. C'est un auteur qui est assez jeune. Il est arrivé assez rapidement. Il est devenu directement à la tête de DC, plus ou moins. tête euh, des, des scénaristes. Et ouais, peut-être qu'effectivement, du coup, à un moment, maintenant, bah, il y a certaines histoires qui sont moins bonnes que d'autres. Pour autant, je trouve que son niveau d'écriture est toujours très bon. Euh, ce qu'il essaie de faire, l'originalité de, de ce qu'il essaie d'amener à un personnage est toujours là. Pour moi, non, il n'est pas surestimé. Il fait peut-être des choses moins bien, de temps à autre. Mais moi je suis toujours très fan et j'ai aimé Zero Year par exemple. J'ai trouvé très bon qui, qui, qui a été un peu forcé sur lui. C'est pas lui qui voulait le faire à la base. Il voulait pas écrire les origines de Miller. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Je trouvais que c'était intéressant comme. comme non, c'est une bonne petite histoire. Après, à côté de ça, je trouve quand même que concernant euh, Snyder, il y a, on va dire, deux poids, deux mesures. Alors, est-ce qu'il est surestimé euh, Dans tous les cas, je n'irai pas jusque-là. Personnellement, c'est peut-être un peu poussé, c'est peut-être un peu fort. Par contre, à côté de ça, c'est vrai que donc euh, American Vampire. Franchement, aucun problème, que ce soit le début ou actuellement. Ouais. Par contre, à côté de ça, bon, The Wake. Euh, franchement, quand j'ai lu les critiques, je me suis dit, ils y vont fort quand même. C'est assez sévère. J'ai lu avec une certaine curiosité quand même. Ça faisait longtemps que je voulais que je voulais pas lire un comics. On va dire par rapport vraiment aux critiques. Et là, je l'ai lu vraiment par rapport aux critiques. Donc, et, euh, et ouais, finalement, j'étais totalement d'accord avec eux. Et à côté de ça, donc ouais, Batman, c'est vrai que Snyder te sort un arc magistral, à savoir la cour des hiboux, alors que finalement, il n'y a pas un seul super vilain de connu dedans. Il fait son, son petit truc, il crée presque toute, toute pièce, quoi. Et à côté de ça, quand on lui a donné des bases, ou quand il a choisi de reprendre des personnages plus connus, à savoir le Joker ou, euh, ou l'Homme Mystère, alors c'était pas mauvais, mais c'est clair que le fossé, il était là, quoi. Personnellement, je l'ai vu, quoi. Alors, alors David, grave. je ne sais pas si tu es d'accord. – oui, – Oui et non, parce que moi je suis arrivé sur, sur Snyder avec Greg Capullo, qui, qui était le dessinateur donc sur la cour des hiboux et le deuil de la famille. Et euh, c'est vrai que, comme tu dis, il est assez jeune, donc il essaye de, de mettre sa patte à l'intérieur du, du monde de Batman. Et euh, c'est vrai que par la suite, je suis arrivé sur American Vampire, mm -hmm. qui est vraiment euh, totalement à l'opposé en termes, de, en termes déjà d'univers, d'une part, et aussi d'un… De, de, du côté sérieux du, du projet parce que là on sait que sur American Vampire il est totalement libre de faire ce qu'il veut parce que c'est vraiment sa création à ce niveau là mais après tu prends au niveau de Batman, il a déjà un cadre établi et il essaye un petit peu de casser les, un, casser les codes et casser les cadres pour mettre sa patte derrière après on peut pas dire que qu'il soit mauvais, il est très très bon sur ce qu'il fait on sait, on, on sait dès le départ qu'il a vraiment sa trame directrice et il sait où il va après, c'est vrai, comme tu dis, au niveau de, de personnages secondaires, euh, de l'univers de, de Batman, comme tu dis le Mystère ou le Joker, euh, il a euh, un petit peu plus de difficultés, peut-être euh, par un manque de connaissance vraiment de l'univers, ou de cadre peut-être que DC lui donne derrière sur, euh, sur ce qu'il doit faire, les choses à respecter ou pas, parce que je pense qu'il doit être encore très encadré à ce niveau-là, même s'il est un, un, un, des, un des scénaristes majeurs euh, actuellement de chez DC. Ouais. Euh, non, je veux dire qu'après, c'est très subjectif quand même de dire qu'il a mal géré l'arc du Joker, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé sa version du Joker, j'ai aimé sa relation avec Batman. Donc, voilà, après, il y a aussi une part de subjectivité. Oui. Et, et je pense que souvent, quand il y a un auteur qui monte vite, qui est un peu partout, qui est très à la mode, c'est aussi à la mode de taper dessus, forcément. C'est ah, un peu toujours le genre oui. aussi. de... On a eu le même coup sur Millard qui a, qui a, été aussi un, qui a grimpé très rapidement et qui a été euh, rapidement aussi euh, mmh. démonté euh, sur pas mal de il ses projets. – une autre paire de manches, mais… <rire> – Après, c'est pour ça que je disais que « surestimer », c'était peut-être un, un terme un peu oui, fort, ouais, on va il, dire. Il par surestimé. contre, c'est vrai que donc finalement, tu disais par exemple que pour « Le deuil de la famille », donc l'arc avec le Joker, mmh. que finalement, Snyder avait fait son taf. Quoi. Mais c'est vrai que par rapport justement à cet arc « Le deuil de la famille qu », qu'est-ce qu est qui est sorti du lot Qu'est-ce qui est connu Finalement, ce sont les, les dessins de Capullo, c'est le nouveau design du Joker, c'est l'ambiance créée par Capullo et le scénario de Snyder, c'est rare, mais finalement il est clairement passé au second plan, quoi. ou en tout cas il est devenu assez secondaire. Et c'est un peu préparé finalement pour euh, l'arc avec l'homme mystère, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a retenu euh, de, euh, de cet arc Finalement, c'est. Donc déjà à nouveau, c'est voir Gotham. Euh, Déjà tout en vert, parce que jusque-là c'était les rues sombres, euh, la nuit et tout le tralala. Là c'est du vert partout, des arbres partout, donc c'est-à-dire encore une fois les dessins de, de Capullo. Mm. Et finalement, l'homme mystère en lui-même, le travail du personnage, il casse pas trois pattes à un canard, enfin je veux dire c'est euh, l'homme mystère et basta, je veux dire il n'y a rien de nouveau par rapport à ce personnage. Si ce n'est qu'effectivement il a pris la tête de Gotha, mais c'est tout. Quoi. Je pense que peut-être euh, Snyder se fait un petit peu bouffer. Par, un, par la réputation et par l'expérience de Capullo. C'est pour ça que tu regardes America the Vampire, qui n'est pas dessiné par Capullo, et toujours très très bon, alors que ce qu'il fait du côté DC et du côté Batman, comme tu, comme tu disais, l'histoire passe peut-être un petit peu au second plan par rapport au dessin de Capullo, qui est vraiment toujours magnifique et, un, et qui a toujours un charisme enfin, monumental sur des dessins. – Ce que Snyder dit de dessiner, plus ou moins. Oui. C'est Snyder qui crée oui. l'histoire derrière. Mais, ouais, mais je pense qu'il y a à côté aussi, où peut-être on attend trop de… Trop de choses qui bougent, trop de, de trucs, comment dire, de, de gros événements de la part Snyder. Alors que lui, il est plus un scénariste qui va travailler en profondeur les personnages. Par exemple, le Joker, il s'est sert à de spécial. en temps un gros truc dans la famille tu sais, de, de Batman. Non, ce pas faux, c'est vrai. Et il a plus travailler vrai. la relation entre les deux, que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, Zero c'est pareil. Effectivement, le mystère, il y a eu d'extraordinaire. Par contre, Batman, je trouve qu'il a été traité sur un angle différent, quelque chose de nouveau. Mmh. Donc, voilà. bon, après, chacun va chercher ce qu'il veut dans les scénaristes. C'est l'avantage des comics, chacun peut, peut euh, faire son choix. On a des peut séries comme Sever qui est très bonne, Witches en ce moment, on a des aussi qui est très bonne. Snyder, c'est quand même pas... D'accord, donc ce qu'on tiendra, c'est du bon, du moins, du moins bon, en tout cas, surestimé, <rire> du très bon. Telle est la question. à vous de nous dire. <rire> donc nous allons passer au sujet suivant. C'est de nouveau toi, Julien, qui va nous parler des sorties, sorties d'avril. C'est parti, les sorties d'avril, avec le retour en force de Glenna. Oui, beaucoup de Glenna, Glenna. Euh, Qui ressort trois séries 1 dans la première, que j'adore, je l'ai d'ailleurs ici en VO, Sex Criminals, de Matt Fraction et Chip j'arrive jamais à le dire. Voilà. Mais, voilà. Donc en gros, euh, je ne vous parle pas de l'histoire, je vous laisse la surprise, parce que c'est parti un peu du côté découverte de l'histoire et, et du concept qui est vraiment vraiment sympa. C'est très original, euh, c'est très fun, le, le scénar est vraiment bien ficelé, c'est vraiment sympa. Y a, le côté à la première personne, donc c'est le personnage qui parle, mais il y a aussi Fraction qui se permet d'intervenir en fait avec des petites cases, de dire regardez là ça va être drôle. Il fait, ah mais là ça va vraiment être drôle. Genre la chose comme ça. Il y a une scène par exemple où euh, il y a la musique de Queen, les paroles de Queen auraient dû être dans, dans le comics, mais ils n'ont pas eu les droits. Du coup, euh, à la place des paroles, il écrit lui euh, que, ce qui s'est passé, donc ils n'ont pas eu les droits, machin. Et il dit ah là il y a ce solo de guitare qui va être génial et tout. Du coup, il décrit ce l'autre de guitare et tout, et il explique <rire> les trucs, et c'est vachement bien quoi. Donc voilà, Fraction, que je, dont je ne suis pas forcément fan à la base, quand il fait de l'AD, qu'il est très libre de faire ce qu'il qu veut, euh, il est très, très bon. Donc voilà, je vous conseille. Euh, ce n'est pas pour tout le monde à Sex Criminals. Ça parle bien de sexe, quand même. – Ça veut dire ce que ça veut dire. – Ce pas pour les enfants. Ouais. Il voilà, y, y a eu une promo d'ailleurs très, euh, très sexuelle autour du, du truc, euh, très provocatrice. Donc voilà, Sex Criminals, je conseille fortement. Deuxième série, Lazarus, écrit par Greg Rucka, le maître euh, du polar, notamment, notamment, hein, euh, Gotham Central, Town, Queen Country, et dessiné par Michael Lark avec qui il a travaillé sur Gotham Central. Donc là, en fait, c'est euh, une sorte d'univers futuriste où le monde est divisé en familles, qui détiennent des, des parts du monde, euh, la richesse aussi, l'argent, tout ça, le pouvoir. Et chaque famille a un... un je vais la retrouver, un Lazarus, qui est le titre du bouquin, forcément. Chaque famille a un Lazarus et qui est une sorte d'androïde, en fait, qui défend la famille, qui est un peu l'homme de masse de la famille. Donc nous, on suit Forever, qui est le Lazarus de la famille Carlyle. Et donc voilà, il va y avoir une intrigue de trahison dans les familles, etc. Alors, est-ce que tu connais est... les dates de sortie aussi Effectivement, tout sort le 15 avril. Tout. Enfin, les trois que je présente, qui, voilà, donc, ça, ça, ça, faisait, ah, ça fait deux, le troisième après. 15 avril pour, euh, pour Glenna. Ça en fait des dépenses, le même jour C'est à peu près ça, oui. Il faut ouais, se pointer ouais, ouais. vraiment avec le portefeuille bien épais. Ouais. Donc voilà, pour Lazarus, dans la tradition des personnages forts, féminins, quand même écrit Ruka, c'est aussi très bon. Et le troisième, c'est Drifter, de Ivan Brandon et Nick Line. Donc là, c'est un mélange entre du western et du space-opéra, mais je ne l'ai pas lu. Donc je ne peux pas vous dire de quoi si c'est bien ou pas. Vu les choix précédents, ça va, ça va être bien. Mais vu que j'aime ni le western ni le space-opéra. Ouais, on avait essayé euh, Cowboy extraterrestre, là. C'était euh, euh, pas euh, si mal ça. C'est un ouais. <rire> ouais, <rire> ouais. Ouais, <rire> enfin, Voilà, pour les trois séries Glénat qui reviennent en force, c'est du très bon. Robert Kirkman, ça vous dit quelque chose de, le nom de ouais, comme ouais, ça. The Walking Dead, Invincible, qui ah ah ouais, une nouvelle série chez image dessinée par Paul Azaketa. Donc là, en fait, c'est une série d'horreur. On va suivre euh, Kyle Barnes, qui est poursuivi par les démons. C'est-à-dire que tous les êtres qu'il a aimés dans sa vie ont été possédés par des démons. Donc du coup, il s'est mis à part, il vit tout seul. Et, sauf qu'il va aider un prêtre à faire un exorcisme. Et là, il va découvrir qu'il est spécial. Et il va essayer de comprendre pourquoi. Ça voilà. s'appelle, c'est quoi Effectivement, je n'ai pas donné le titre, ouais, ouais. Mais ça arrive, tu as suspense. Ah, ça s'appelle Outcast, c'est chez Delcourt. Ça sort le 1er avril et c'est moins bon que Walking Dead et Invincible. Ça a rythme assez lent, on est habitué Kirkman. Donc vraiment, au moins il y a tout le temps 1 pour se faire une idée, voir le 2 peut-être quand il sortira. Après, Walking Dead est aussi assez lent en termes de trame derrière. C'est voilà. euh... toujours assez lent, mais il y a une ambiance vraiment d'horreur, euh, exorcisme qui est vraiment très sympa. Très Donc long. directement dans glenna... le bain ah. dès le départ ou euh, on est directement dans le bain dès le départ où ça met son temps à se poser... Euh... Ça va assez vite quand même. Le premier exorcisme, ça va assez vite. Donc du coup, pour Gléna, il faut attendre encore un tout petit peu. Pour les cours, vous pouvez déjà le choper. Exactement. Merci de résumer. Le 1er avril, les est le poisson dans le dos, c'est fini. C'est la comique dans le dos. Bam, voilà. Outcast. podcast. Et ensuite, on finit avec un spécial Avengers. Forcément, Avengers Age of Ultron sera à la fin du mois. Et donc, Panini, forcément, bim, mm. met la tartine. <rire> euh, donc quatre exemples. On a Age of Ultron. Ne vous faites pas avoir, c'est le même nom que le film, mais ça n'a rien à voir avec le film. Donc là c'est un event de Brian Bendis, Brian Hitch et Brandon Peterson, qui est sorti en 2012, si je me 2013 2013. 2013. Euh, donc là c'est un monde qui est dominé par Ultron, il n'y a plus personne dans les rues, <rire> c'est des robots partout, et les héros se cachent en fait, et essaient de survivre, voilà, essaient de combattre. Euh, c'est une histoire qui est assez bizarre parce qu'elle se sépare en deux vraiment, il y a un moment où ça tourne complètement, c'est une autre histoire. Du coup, ça rend l'histoire. La première partie est bonne, la deuxième est moins bien. C'est un peu, c'est un peu compliqué, un peu perturbant. Voilà. On sent que ne va pas au bout de ses concepts. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à lire. Ah, c'est ce vraiment, que j'allais dire. Du coup, oui. tu le conseilles plus ou moins. Oui. Là, en fait, il n'avait pas si bien fonctionné que ça, de, de souvenir. Quand, il était, pas sa... si quand il, il était fonctionné. sorti, mais en niveau critique, en tout cas, ça n'a jamais été très. Ça n'a jamais été très. très, très joyeux, rigoleux, ouais. Ouais. Et là, ça ressort d'une collection un peu plus chère en plus donc. Euh... À vous de voir. Ça sort le 15 avril là aussi. Décidément, ça. A... Bonjour. Le 15 avril, toujours, Avengers par Buzik et Perez. Kurt Buzik, Georges Perez, deux grands auteurs. Euh, donc là, c'est le tome 2, c'est une réédition de leur run. Et il y a un arc sur Ultron, donc forcément, c'est sorti. Euh, deux auteurs de qualité, donc euh, on conseille euh, largement. Euh, du old school, comme je disais tout à l'heure, avec la promise d'Ultron. Donc là, en fait, c'est un run de légende sur la série Avengers, par euh, Jim Shooter, notamment Georges Perez, John Byrne. Et il euh, y a un numéro de... Publication là qui porte sur Ultron qui veut se marier et qui veut en même temps fêter le, les funérailles des Avengers. Tout faire en même temps, comme ça, au c'est le jour de sa vie. C'est la totale. Voilà, donc là c'est un très très bon numéro sur Ultron. Euh, Qu'on conseille fortement, ça sort le 20. Bon, c'est très lui. bon donc. C'est très très bon. Il faut le préciser parce que vu le nom, <rire> ça fait presque le gendarme et oui, les gendarmètes quoi. C'est euh, du what if ou c'est peu... du. Continuity. Non, c'est du continuité. Non, c'est continuité, ouais. Ben bah, oui. Mais ouais, Ultron, c'est en fait, un peu fou des fois. qu'est-ce qu que ça veut dire, ça que, que personne ne peut aimer Ultron pour lui, c'est ça qu que, que personne ne peut l'aimer Oui, c'est vrai, vrai qu'à ce niveau-là, Vision s'est mariée, donc pourquoi pas Ultron Voilà, on ah se bien. comprend. C'est pas une histoire clairement dingue. Hein, ça reste crédible, c'est très très bon. On finit avec le comics prologue au film. Ça arrive tout le temps à chaque film. Marvel sera sort à une sorte de prologue qui se entre les deux. C'est jamais très bon, voire très mauvais à chaque fois. Oui. Donc ça sort le 17 avril, si vous voulez toujours. Si vous voulez tenter, vous ne connaissez pas trop les comics, du coup, peut-être commencer par ça, ça peut le faire. Mais... Ou vous pouvez aller le feuilleter hein, voilà. au buraliste du coin, au supermarché, ça vous coûte 6 euros. Je ne heure heure conseille de moins. pas. Voilà. voilà. Donc, finalement, en gros, la date à venir, vous l'aurez compris, c'est le, le 15, 15 avril. avril. Voilà. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. D'accord. Eh bien, merci oui, beaucoup, Julien, oui, pour tous sais. ces bons conseils et les bouquins à éviter. Parce que, aussi, mine de rien, il faut souvent il le préciser aussi. N'achetez pas tout. Voilà. Ou si, achetez tout aussi, vous avez l'argent. Pourquoi euh, pas C'est déjà un autre débat du coup. <rire> ça fait vivre les éditeurs. Voilà. Alors c'est à moi avec euh, le tout sûr et je vais parler de Batman aujourd'hui, mais pas n'importe quel Batman, mes amis. Nous allons parler de Batman Beyond. Alors on a à peu près tous le même âge, donc normalement cela parle tout le monde. Ouais. Si tu dis la relève, peut-être ça C'est aussi, plus. voilà, c'est mmh. aussi appelé Batman la relève, aussi appelé Batman, de, Batman 2000. Donc du coup, ça va s'inspirer. Alors pourquoi ce sujet Parce qu'il y a le retour d'une série Batman la relève, mmh. donc... Aux états unis qui va très bientôt, bientôt arriver. voilà. Et donc, euh, si vous voulez vous y mettre sans être trop, trop, trop perdu, même si normalement, ça ne devrait pas être super compliqué, vous avez toujours ce petit sujet-là pour vous donner quelques bases. Voilà. Alors. Qu'est-ce que Batman la relève Qu'est-ce que Jeff. Batman la relève Alors, déjà, sans de spoiler, manière générale… Sans spoiler. Hein. Sans spoiler. <rire> bon, <rire> il y a quelques trucs, c'est les bases de l'univers, donc je pas trop, trop le choix, hein, quand même, notons-le. Alors, déjà, Batman la relève, avant tout, c'est une série télé. Enfin, un dessin animé, un dessin on ne va animé, pas se voilà. mentir. Et il y a eu plusieurs séries de comics, mais l'univers n'est pas connu grâce aux comics. C'est voilà. surtout un dessin animé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est Paul Dini et Bruce Timm qui ont fait Batman de 92, Superman l'ange de Liga. Metropolis <coughs> et qui n'avaient pas trop envie de squatter la NPE et qui, du coup, <rire> se sont pointés... Oui, parce qu'à l'époque, c'était la NPE. – Bien vu, bien vu, vu !– ça oui. et elle... elle fait la remarque bien vu, bien et bien qui, vu. – Et qui, du coup, se sont pointés donc, avec une nouvelle série Batman, cette fois avec un Batman futuriste. Alors. En gros, le, on va dire, euh, le, le contexte est assez simple finalement. Qu'est-ce qui se passe C'est Bruce Wayne qui est bien évidemment plus âgé, qui est même on va dire très vieux, mais qui veut continuer à combattre le crime. Seulement, bah, il n'a bien évidemment plus les mêmes capacités que... Lorsqu'il était dans la fleur de l'âge, <rire> voilà, vous le voyez là à l'image. Il est à droite, je pense que vous l'aviez deviné. <rire> et donc il s'achète à Batman. Et donc il n'est pas trop loin, ouais. C'est pas loin. Et donc il continue d'affronter les supervillains, mais à côté de ça, lui, il est totalement dépassé par les événements. Et un jour, il fait ce qu'il s'était promis de, de ne jamais faire, c'est-à-dire qu'il prend une arme à feu pour se défendre sans tirer, mais il menace ses adversaires avec une arme à feu et c'est là qu'il se dit que c'est le début de la fin. À côté de ça, vous avez Terry McGuinness, qui est un adolescent, un jeune adulte qui a ses propres problèmes, etc. et qui par un coup du sort, donc là vous l'avez à l'écran, et qui par un coup du sort va s'allier donc avec Bruce Wayne et devenir le nouveau Batman. – Il se fait en Batman. De souvenir, je crois que son père se fait assassiner et il veut le venger. – Voilà, c'est-à-dire que le personnage, avant qu'il soit Batman, c'est-à-dire Terry McGuinness, vraiment le civil en lui-même, avait déjà son propre ennemi, qui va devenir par la suite le fléau, j'en parlerai un peu plus tard. Alors, le costume, bien évidemment, est très différent. C'est un costume futuriste avec beaucoup plus de capacités. Donc là, vous avez le costume, mais vous ne voyez pas les capacités. Alors, je vais vous le dire. <rire> un camouflage optique des réacteurs aux pieds. Euh, un regard méchant. – Forcément, pas cou, mais non, mais ouais. ça va pas ouais, avec si le costume si ça ?– Si, si, hein, quand même. si, si, si. <rire> le noir c'est forcément méchant. – Voilà, donc euh, beaucoup beaucoup plus de, euh, de nouveautés. – Très et Iron Man au niveau, du, euh, niveau des capacités, avec le, le contact direct avec Bruce Wayne euh, via l'oreillette, ouais. la, euh, la vision qui peut changer, vision thermique et les trucs dans le genre. Bah, – Même si ce n'est jamais dit clairement, ils mettent facilement en avant, très rapidement en avant l'idée que… Euh, Terry McGuinness, ce n'est pas un, un combattant, ce n'est pas mmh. quelqu'un qui, mmh. euh, qui a 50 arts martiaux différents dans la poche, comme Bruce Wayne, c'est quelqu'un qui doit compter sur son agilité, sur les gadgets, mais aussi sur euh, les, gadgets, les gadgets de haute technologie. Donc bon, tout ça, c'est quand même euh, assez rapidement mis en avant. Mmh. Alors la série se compose de trois saisons de 52 épisodes, a été diffusée sur France 3, dans le, les mini camps. je pense que ça aussi, <rire> ça vous parle okay, ouais, ouais. Et l'IGN l'a placé 40e... Meilleurs animés de tous les temps. Wow, Ce bien. qui n'est pas rien. Mmh. 40, c'est déjà pas mal, vu qu'il y a eu beaucoup de dessins animés quand même à travers le temps. Donc voilà, ça c'est pour l'idée générale. Alors, l'univers est juste génial. Je veux dire, l'univers de Batman est très bien représenté. C'est quoi finalement Batman la relève C'est tout simplement. Gotham, sombre, vraiment l'univers sombre. Plusieurs niveaux de lecture, comme avec la série de, de 92. 92. Des intrigues plus ou moins longues, c'est-à-dire des épisodes, OK, vraiment bien indépendants les uns des autres, mais quand même des intrigues sur le long terme, avec notamment... donc. Euh le fléau qui est l'ennemi juré de Terry McGuinness c'est qu'on voit finalement se transformer et avoir de plus en plus de pouvoir. Voilà, – est là. passera passage des X-Men. – Donc au tout début, par exemple, lui, <rire> vous le voyez en tant qu'humain. Et là, vous voyez qu'il tient vraiment son statut de super vilain à 100%. Alors, il y a un mélange aussi de mythologie. Ça aussi, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'effectivement, on crée plein de choses, mais on ne crache pas sur ce qui a été fait avant. Alors, par exemple, dans l'animé, vous pouvez voir aussi le retour de Bane. Enfin, le retour. Plutôt un gros clin d'œil de Ben, puisqu'il n'est plus très en forme, comme vous pouvez le voir. <rire> le Joker n'est plus là aussi, il est mort. Mais vous avez un gang qui s'appelle les Jokers. Vous avez Mister Freeze qui revient, le gang de la quinte-flèche royale et Razal Ghul, entre autres. Alors bien évidemment, il faut pas, ça ne sert à rien de faire revenir que les anciens. Donc il y a énormément de nouveaux. Donc le fléau, encore une fois, qui est juré Vous avez Ink, qui est une, une super vilaine, qui est une sorte de, de gueule d'argile, mais un, un peu en encre. Comme ça, C'est pas un tas de boue. le non. D'où le nom, forcément. Vous avez Stridor, vous avez Spellbinder. Alors, le nom en VF m'échappe, je m'excuse d'avance. Et beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, il y a eu aussi un film en 2000 qui était très, très, très, très bon. Si ce n'est, on va dire, le twist final et les explications qui étaient peut-être un peu décevantes et qui est le retour du Joker. Joker. Voilà. Qui était très bon. Hein. Qui était très bon. Mais c'est vrai que les fans ont, ont beaucoup critiqué le fait que... La fin était, on va dire, un peu foireuse, un peu, euh, un peu grosse, quoi. Mais bon, le film reste quand même très bon. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout concernant cet univers. Je pense que vous le connaissiez déjà, vous deux. – Ouais. – Alors toi, Julien, je sais que t'es pas un immense fan, tu ouais, lui as pas ouais, vraiment donné sa chance. – J'ai jamais réussi à accrocher. Effectivement, le côté héritage est sympa des super-villas, les fils des super-villas, ou ce genre de choses. Mm -hmm. Le côté héritage est cool de revoir des choses de, de l'univers de Batman, mais ouais, au-delà de ça, je, le côté créatif du ne m'a jamais trop attiré plus que ça. – c'est vrai que dans la série, on a pas mal de, de petits twists qui se passent à l'intérieur de la série. On apprend des choses sur le passé de, de Terry McGuinness. Je ne vais pas spoiler dessus, mais on apprend pas mal de choses derrière. Non, et puis ça dépend aussi, on va dire, de la version. Ça dépend qui s'en est occupé. Et je sais de quoi tu parles. Je vois ce que tu as en tête. Mm -hmm. Ce n'est pas une version qui me plaît en plus, à ça, oui. parce que je trouve ça un peu trop gros, un peu trop facile. C'est un, un peu gros. Donc là, on vous a mis plein de suspense. Et donc, vous n'avez pas le choix, il faut commencer cet univers. Alors, pour cela, comment faire euh, Warner Bros n'a pas sorti les DVD en France. donc euh, En même temps, la série de 92 est seulement sortie il y a deux voilà ans. – pas encore. – <rire> Donc, il faut être un peu patient, ça peut arriver, mais il faut attendre. Sinon, vous avez toujours les DVD voilà, en VO, vous pouvez toujours tenter de… – Voir au niveau des imports, je sais que pour la première série Batman, celle de 92, il y avait les imports anglais qui avaient une piste française à l'intérieur. Donc on pouvait les regarder comme ça, je ne sais pas si c'est pareil sur, leur, voilà, sur Batman Beyond. En tout cas, sachez qu'il y a des petites astuces. À côté de ça, la première saison, elle, est disponible en DVD, ça c'est sûr, mais pas la suite. Donc bon, il y en a trois des saisons, c'est un peu dommage. Voilà pour mon tout sûr. Donc maintenant, nous allons passer à vous, puisque nous vous avons Toi lancé euh, un petit débat dernièrement sur Facebook. Je vous ai demandé... Ce que vous pensiez de l'annulation de la variant cover de Bad Girl numéro 44. C'est vraiment euh, la news qui a fait un, un tapage mais monstrueux dans, dans l'univers des comics. Et donc je vous ai demandé votre avis et j'en ai relevé 5. Vous essayer quand même rapidement, c'est est une cover qui a hommage donc à Killing Joke. À Killing Joke, oui. Ou le Joker. Hypothétiquement, pourrait violer Bad Girl. Voilà. Et effectivement, Dans tous les cas, Bad Girl prend très cher. Violons-nous. C'est ça qu'elle devient paraplégique d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on voit la couverture ou pas On l'a a pas, on... Non, pas on, a le on a le bouquin. Même... En tout cas, voilà, c'est Joker qui est derrière Bad Girl comme ça et qui vient. Euh, voilà. Et ça a choqué beaucoup de monde. Ça a mis mal à l'aise beaucoup de monde à part. Voilà, le côté hommage n'a pas été euh, <coughs> pris comme hein, tel. Et donc, euh, du, du coup, forcément, ça a gêné beaucoup de monde. C'est pas Raphaël qui je te signale juste. Pardon, effectivement. Si je ne me trompe pas. Alors, au si niveau de pas. vos réactions, il y a Okami qui dit « Mais non, non !» En parlant donc euh, du côté euh, choquant et de l'annulation. Ludovic qui dit « Le retour de la censure. Dommage et regrettable. Oh, » Presque film ça. C'est beau, ça. C'est d'ailleurs le titre de mon prochain roman. <rire> je, je, je, je te le pique, Ludovic. On a Comic Sauveur qui dit « Je trouve que c'était osé, mais d'ici aurait dû avoir les… » Les, les balls, les, le les, corones, corones, les, balls. Voilà, les corones, de porter cette cover jusqu'au bout en appuyant le côté hommage. Donc c Je pense que c'est notre avis aussi. Vrai. Vous avez Carigou qui dit « C'est chiant de voir que ce qui pouvait passer il y a quelques années ne pourrait plus passer de nos jours avec cette mentalité de politiquement correct qui plane partout. Car franchement, cette couverture n'a rien de choquant. Aussi forte soit Barbara, il est tout à fait normal qu'elle soit encore terrifiée par le Joker. » – C'est beau ce que, ce que dit Garigou. – C'est pas la faux. top réponse ?– Non. La top réponse, réponse. c'est Jean-Baptiste qui dit, enfin selon moi bien sûr, hein, eh bien, ouais. qui dit au final, on en parle encore plus que prévu de cette Warren cover. C'est malin de la part du, de DC et d'Albuquerque, on la retire mais on la fait clamer haut et fort malgré tout et on la montre. La composition et le regard terrifié de Barbara sont une réussite, Albuquerque fait tout sauf l'apologie du viol, bien au contraire. Et je pense que là, Merci. on a effectivement Merci. la top réponse qui résume très bien Merci. le débat, mais aussi, on va dire, toute la réponse de DC qu'il y a eu derrière. Ouais, – enfin, Je pense que, que DC aurait pu la sortir sur un de, un un un une après, de ses filiales. Bien. Mais aujourd'hui, comme, comme il disait, avec le politiquement correct hein, qu'il y a derrière, ça ne pa ça ça passe plus aujourd'hui. Ce, ce qui passait il y a quelques années, ça ne passe plus aujourd'hui. Aujourd – Le dessinateur ouais. lui-même est monté au créneau pour dire oui. qu'il qu s'excusait plus ou moins, qu En tout cas, il ne l'abîmérait pas. – Oui, voilà. le tout, c'est de savoir s'il y a été un peu poussé ou si c'était vraiment une décision propre. Ah J'ai l'impression que c'est un peu Donc la voilà. réponse du berger à la bergère avec la, la couverture qu'il y a eu il y a quelques mois de euh, Spider-Woman, qui avait fait polémique mmh. aussi, euh, qui à, peu trop ses avec des idées subjectives. Des gens oui, J'ai entendu dessiné parler dessinés par euh, un. qui ouais, n'en ouais. reviendra plus. Manara Manara, ouais, dessiné ouais. par Manara. Manara. Alors que finalement, c'est euh, la patte de ouais, Manara, quoi, il est connu. En tout connu cas, pour ce qu'on peut dire, c'est que les deux covers étaient superbes. Mmh. Celle de Bagger était méga superbe. Elle était magnifique. Et voilà, c'est tout. Après, laissons-la reparler et puis. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Alors déjà, pour participer au débat, nous donner votre avis. Voilà. Si cela nous intéresse. Et pour profiter aussi de toutes les bêtises qu'on y met, les images rigolotes, que etc. Mets, euh, que, <rire> que, que je mets, voilà, les images rigolotes, les mini-débats, les conseils de lecture. Et des fois, il y a aussi émissions qui passe dessus. Et des fois, et des fois on rediffuse <rire> l'émission. <rire> c'est peut, ça peut toujours aider. Donc, nous sommes sur Facebook et Twitter. Et donc, on, on leur dit quoi à, à très vite, c'est ça Bah, à, à, très à très vite. Voilà. À très bientôt. <rire> ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Yeah. <laughs>